Je c'est Mémoire de Légende et bienvenue dans l'épisode 9 de Shenmue de ce CD numéro 2. Bienvenue à Miyama. Enfin, ça y est, donc après tant d'énigmatiques, si on peut dire, sur cette fameuse lettre qu'on avait reçue 4 jours après la mort d'Iwa qui était fait pour lui, et nous avons enfin trouvé du coup ce fameux port. Ah, peut-être déjà une cinématique. Hey you! I said hand over all your money! Mm -hmm. I don't have no more. Please leave me be. Uh huh? No more. Uh, don't mess with me. Stop it. And just who are you? Don't you know that blackmail is way uncool? Thinks you stop it? Eh? Mio uh -huh. eh. Hazuki from Suka High. Uh -huh. Hazuki? Yeah. So what? I ain't afraid of him. I can take this, geek! You're no match for me! Hurrah! Gah! Hey! Hey, you! Wait! Damn! Whoa, you've had it now! Tough after all, what, what? I have a question. Warehouse number eight, where is it? Yeah, yeah, down this street. There's a new warehouse district. Turn right, and number eight should be there. So it's straight, and to the right. That's it. Well, uh, time for us to go. Alors j'adore, ils se font tabasser et ils repartent tranquilles comme si c'était rien passé. Alors je revenais sur ce que je disais après avoir reçu cette lettre dans 4 jours après la mort des Wazuki. On a dû déchiffrer ce papier qui était donc en chinois et qui disait tout simplement, rappelez-vous, euh, que donc le père de Ryo -Azuki courait un véritable danger et que s'il avait besoin d'aide, il fallait faire appel au maître Chan. Et qu'au final on avait donc un mot de passe avec un numéro de téléphone et ce numéro de téléphone nous a mené directement ici. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est trouver ce fameux entrepôt de je numéro 8. Oh, numéro 8, it's right behind here. Do you have some business at the warehouse? Well, sort of. So it's right behind here. Thanks a lot. Alors, c'est un épisode pour moi un peu riche en rebondissements, tant que ce jeu et surtout au moment où je fais le tournage parce que il s'avère que on est le 21 ou le 23, je sais plus. Attendez, laissez-moi regarder. On est le 22, et il y a deux jours, il s'avère qu'en fait ma Dreamcast m'a complètement lâché. Euh, J'étais à deux doigts de boucler l'épisode que je voulais faire il y a deux jours, et il s'avère malheureusement que le bloc optique m'a lâché au mauvais moment. Donc ce qui était un peu dommage, j'ai dû racheter une Dreamcast de casse, vous avez pu le voir sur Facebook, Twitter et Instagram. Alors du coup, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer, donc du coup, ben, vous connaissez un peu le proverbe, hein, on, prend, on, parla, on sort par la grande porte, on repasse par la fenêtre. Donc on va faire le tour... On va faire le tour, ouais, il y a de quoi, il y a, en plus il y a une petite, An open euh, window. il y a un I'll petit qui va permettre de there. monter dessus et qui va permettre d'aller à la fenêtre, donc c'est ce qu'on va faire, alors ouais c'est vrai que ça m'a un petit peu embêté du coup ça m'a, ça m'a bloqué en quelque sorte parce que je voulais vraiment avancer cette saga, donc du coup j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes là dessus, enfin, je verrai bien, mais euh, pourvu, que, pourvu que cette histoire de bloc optique oh. ne se répète pas une, une fois de plus. On va monter dessus, voilà. Et on va enfin savoir si oui ou non, le maître de chaîne est dans l'entrepôt le... numéro 8. Et si jamais c'est pas le cas, euh, on va finir cet épisode donc, à l'heure à laquelle que vous voyez euh, sur l'écran à 19h pétante. Et euh, peut-être que l... sur le prochain épisode, là, on verrait éventuellement le maître de chaîne. Alors, donc nous voilà l'entrepôt numéro 8. Il must be some alors ce qui est assez étonnant, tout à l'heure je ne pouvais pas entrer Mais là, l'entrepôt est fermé, c'est ce assez bizarre On va regarder ici s'il n'est pas là Suspense, suspense This looks like an office. Non, non Ça n'a strictement rien à voir avec l'entrepôt qu'on cherche alors ça fait un petit bout de temps que ça faisait à peu près un, un an et demi, deux ans que je l'avais pas fait ce jeu. Euh, donc j'ai peut-être forcément perdu, des, peut perdu quelques trucs. Mais il faut savoir aussi qu'il y a, tellement de, scènes, y a tellement de scènes dans ce jeu, comme je l'avais dit la dernière fois, que je n'ai peut-être pas tout vu. Quand donc, c'est bien ce qui me semblait, il y a bien un autre entrepôt so numéro 8, et donc, je pense que les, les... les résidents, en quelque sorte, We le maître Chen, doit old être dans ce district. vieil entrepôt, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le retrouver. On va ressortir d'ici, et puis on va aller revoir hassan Alors... C'est vrai que les temps de chargement sont un peu longs. C'est un petit peu comme quand on lançait un jeu PlayStation 1 sur sa console. Après, le fameux startup, on priait le bon Dieu pour que, la... que le jeu allait se lancer. Et moi, c'est ce que j'ai eu 2-3 deux, deux, trois, deux, trois jours quand j'ai voulu faire ce tournage. Euh, arrivé quasiment à la fin de l'épisode auquel je voulais tourner, je me suis retrouvé avec un écran noir et le fond musical qui allait avec. Et il s'avère malheureusement que la console n'est complètement buggée. Et en la relançant, j'ai eu ce de genre, de genre de problème. De de de de le lecteur ne me de de plus, de plus de les de jeux. De Et c'est ce qui est un peu embêtant. Donc apparemment, euh, le vieil entrepôt est tout au, tout au bout. Tout au bout, tout au bout, tout au bout. Et ce qui est vraiment génial sur ce genre de graphisme de l'époque, en plus, il faut vraiment le dire, il y a encore de la gueule. Ce n'est pas comme les jeux d'arcade, notamment les jeux de course, qu'avaient fait ces gars à l'époque, quand... On était au début de la 3D. Ah putain de courir à la con. Il bah, faut savoir que tous les graphismes que vous voyez, donc là si je tourne à gauche, bah, tout est déjà indiqué. Alors qu'à l'époque quand on jouait un jeu de voiture et qu'on s'approchait d'un endroit en question, le plan qui était au fond euh, auquel on allait euh, se joindre, si je puis dire, eh ben, le, le plan se chargeait. Alors que là tout est chargé, ce qui est plutôt pas mal. Aucun temps de lag, bon, hey, uniquement les endroits auxquels on veut aller. This place isn't open to the public. Go on, get out. Donc là je peux strictement pas passer. Alors ce qui est assez marrant, le geste est le même mais la tête n'est... Le, enfin, le, le geste qu'a fait l'officiel est le même mais la tête n'est différente. Ce qui est plutôt génial. Donc là je ne peux pas y entrer. Il faudrait que j'attende le soir. Donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va y retourner une fois de plus. Il ne va pas se passer grand chose dans ces épisodes. Donc ça il ne faut pas vous étonner. Donc si vous voulez avancer, avancez. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais euh, je pense que le plus important, je pense que le maître Chen... On va rencontrer je pense sera au prochain épisode mais on va essayer d'en savoir un tout petit peu plus savoir quand exactement je pourrais euh, m'y introduire on va voir ça tout de suite Donc, vraiment super beau paysage il hein. n'y euh, a, a rien à dire alors pour s'y rendre forcément on... il faudra prendre le bus il faudra prendre le bus, il n'y a pas d'autre moyen de locomotion, ni, ni le vélo ni la voiture, ni la moto pour oh, le What is it? Lend me some money. No way. Why not? Come on, lend me some. I said no. I know you'd only waste it. Prude! See if I ask you any more. My He's <sighs> like a son. Hi, Dil. What's wrong? Ma hanging with a bad crowd and treating our family bad. She wasn't like that before. Really? No, could you talk to her? She won't listen to me at all. Me? Yes, considering you've known her since she was young. Please, talk to her. Bon, on va l'aider en même temps, comme on a du temps à tuer. I'll try. Alors, ce qui est assez est étonnant quand on okay. fait une demande aux gens qui prennent le téléphone. <coughs> <arbre, derrière les coughs> <rires. coughs> Pardon, ce qui est bizarre, c'est que, on, avec la cinématique, vous avez pu avoir. Il se peut que la question que vous avez posée avant, il la repose maintenant. Donc, on va aller voir directement au bout. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de problème. C'est le seul, seul truc qui me, euh, à, à laquelle je pense. Donc On va voir suspense. Mm -hmm. Allons voir. Oh, bah ça a l'air d'aller! Parce que c'était à cet endroit-là que j'allais être bloqué. Donc, à mon avis, j'espère que bah, ça va pas se répéter une fois. Comment va-t-il ici, No idea. Are you all right? yeah. Young man. Sure's a cold day, eh? Don't suppose you'd buy an old man a can of coffee, eh? Bah maintenant que tu le demandes, on va t'en offrir un des cafés. <rire> heureusement, heureusement que j'ai de l'argent, parce que là. On lui prend un café, voilà on va lui faire plaisir, de toute façon on n'a pas le choix en même temps, et puis on va aller lui donner un, hein. ça sera pas mal, alors peut-être que, peut que ce bonhomme vous allez le revoir, peut-être qu'il nous sera utile pour plus tard on ne sait pas, qui c'est That's so warm. <laughs> Much obliged young man. Mister, where do you live? In this here harbor. Long about three years, I reckon. Really? Well, take care of yourself. Il a quand même de bon cœur, ce Rio. Alors du coup, on va aller retrouver Mai. Euh, rien à voir certainement avec une des combattantes de King of Fighter, Mai Shiranui, à mon avis. Mais bon, alors ça doit être, ça doit être au fond. Ouais, c'est ici, c'est ici, normalement qu'elle se retrouve. Ouais, c'est là. Mai. What are you doing? Mike, your sister's worried about you. Let's go home. Who the hell is this? Screw off, asshole! Kiss off! Not so bright, are you? Bastard! I'm gonna kick your ass! Let me go! You shouldn't play with stuff like this. <laughs> What are you doing? I'm not going to preach to you, my. But you shouldn't treat your sister that way. Not family. Yo. Ce va faire, c'est qu'on va la retourner la voir une fois de plus dire que ça y est on a en quelque sorte parlé à maille mais à mon avis je ne pense pas que ça a fait avancer les choses on va y retourner Hop. Et à mon avis euh, on va se quitter quelques... on va se quitter un peu là dessus puis on se retrouvera sur le prochain épisode on va voir comment ça va se passer c'est vrai que le... c'est vrai quand même le port est bien long donc euh, bien long et quand même vachement étonnant que aucun temps de lag aucun temps de chargement ni quoi ni caisse encore avec ces histoires de personnages qui apparaissent quand on est très très proche d'eux c'est le seul défaut que je trouve là-dessus mais franchement, génialissime, super beau décor it go, voilà pas mais c'est district Yes, to the security office there. The security office? Isaka-san, I could make the delivery for you. Oh, really? That'd be a great help. They've already paid. All right. But... What? There are only 10 security guards, but they always order 12 meals. I wonder why. Two extra meals? Well, here it is, Ryo. Donc, apparemment, il y aurait des gardes, donc là, le, le fait de livrer la bouffe, euh, ça, euh, ça pourrait nous, nous, nous avancer ah, un I peu à quelle heure soit les gardes, parce qu'apparemment, oh, ouais. il y a une douzaine, si j'ai bien compris. Il y a 7h moins le quart, donc on va pas tarder à se quitter. Bref, on va certainement finir sur cette, sur cette scène. Voilà, entre 20h et 21h. Tu es en service dans le nouveau Warehouse District à partir de 8pm 2? Man, je suppose que nous serons en manque de personnel ici encore. comme si le de nuit n'était pas assez occupé. Hey, tu es toujours là Si tu es tombé, va-t'en, va Oui. Entre 8 et 9pm, c'est ma chance. Donc c'est ça, entre 8h et 9h. Donc on va se retrouver sur un prochain épisode. Peut-être que la sonnette va se finir. Et ça que ça. I'm help. Bah ben voilà, du coup, on va se quitter sur cet épisode. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu ce qui me ferait énormément plaisir. Lâchez-moi un commentaire, c'est comme ça qu'on fera avancer le Schmick On se retrouvera pour l'épisode numéro 10 à la rencontre du maître. Sayonara Tomodachi